Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter Hearmaster. C'est un logiciel de formation musicale qui est très utilisé dans de nombreuses écoles de musique, même prestigieuses. Je vous le recommande fortement, même si vous n'êtes pas en école de musique. Vous pouvez tout à fait faire un travail autodidacte avec ce logiciel. Il permet de travailler l'oreille musicale, mais également euh, la théorie, l'harmonie. Et donc, il permet surtout une mise en pratique qui vous permet de développer donc, votre capacité à entendre les accords, les gammes, à repiquer à l'oreille un morceau. Alors, il y a plusieurs activités qui sont proposées. Par exemple, le chant à vue. Donc, à l'aide d'un micro, ça va analyser eh bien, les notes que vous chantez et ça va vous donner vos résultats. Et vous allez pouvoir progresser comme cela avec des leçons qui sont progressives en termes de difficulté. Également, vous avez euh, donc la possibilité d'étudier le solfège rythmique. Euh, même chose, vous allez par exemple taper dans les mains à l'aide du micro et vous allez pouvoir progresser comme cela dans la pratique en solfège rythmique. Donc, c'est excellent pour développer eh bien, vos euh, facultés en tant que musicien. Alors, je vais vous présenter un petit peu le programme. Voici euh, eh l'interface générale. On vous propose ici les activités. On va pas bien sûr tout voir, mais on va par exemple on va voir lecture rythmique et lecture et chant à vue voilà donc vous voyez ici le petit symbole tapé dans les mains et ici pour lecture et chant à vue le symbole chanter parce que c'est ce que nous allons faire à l'aide du micro donc si vous n'avez pas de micro vous pouvez vous en procurer euh, voilà il en existe qui se branche directement en usb dans votre ordinateur sinon avec un ordinateur portable de base vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur après, c'est bien d'avoir un piano branché en MIDI, mais si vous avez juste la souris et le clavier et le micro, ça suffit pour travailler sur EarMaster. Voilà, donc là, j'ai la version 6. Hein. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a la version 7. Mais le travail est le même. Euh, donc, c'est parti, je vous montre deux types d'exercices. Voilà, donc je suis dans le module euh, lecture rythmique. Euh, je vais taper dans les mains et le micro va enregistrer les données donc, et me corriger en fonction de euh, ma précision. Alors là, je suis sur une leçon euh, je suis toujours sur la leçon 1, euh, sachant qu'il y a eh bien, une progression qui vous permet d'aller assez loin hein, au niveau, en termes de niveau. Donc, j'ai pris euh, voilà, un niveau avec des doubles croches et tout ça, mais en fait, vous pouvez partir vraiment de zéro et vous laisser guider donc, de la leçon 1 à la dernière et vous allez avoir un travail très progressif. Donc, comment ça, ça fonctionne concrètement Je vais appuyer sur euh, soit Nouvelle Question ou Réessayer. Bon, voilà. Je vais avoir une mesure de décompte euh, et je vais taper dans les mains le rythme et je vais avoir la correction. C'est parti Voilà, alors là euh, donc j'ai mes réponses, voilà comment j'ai tapé dans les mains en, niveau, en termes de précision. Vous voyez j'étais parfois un petit peu à droite du temps. Donc, voilà, donc après je peux m'amuser à le refaire. Donc on, on, a, on a un score ici, 97%. Très bien, donc bon là on peut estimer que c'est pas mal. Donc on peut passer à la nouvelle question. Alors maintenant nous allons aller dans lecture et champ à vue. Donc, pour le travail de l'oreille musicale, c'est excellent. Donc, c'est pareil, vous avez plein de modules. Et dans chaque module, vous avez différentes leçons. Donc, c'est très progressif. Donc là, je vais euh, je vais faire le début. Voilà, Donc commencer. Alors, nouvelle question. Alors là, vous voyez, on m'a chanté le Do. Alors là, c'est une clé de Fa. Mais en fait, il m'a mis ça par rapport à ma tessiture de voix. Mais ça peut être complètement paramétrable, ça. Euh, donc, vous voyez, j'ai... Do, Ré, Do à chanter et le micro va enregistrer donc ma voix et il va y avoir une analyse par rapport à ma justesse donc c'est parti Do, Ré, Do voilà donc là c'était pas mal vous voyez ici le, le tracé bleu c'est euh, la hauteur des notes que j'ai chanté donc c'était plutôt précis Nouvelle question. Do, re, re. Vous voyez, là, je suis en train de chanter des euh, secondes majeures. Donc, bien sûr, avant d'en être à ces genres d'exercices-là, il y a tout un travail de fond à faire à l'aide des autres activités du, du logiciel. Alors, si vous êtes intéressé par ce logiciel, vous avez un lien juste au-dessous de cette vidéo. Profitez-en parce qu'il propose d'essayer de, le logiciel pendant quelques jours. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et vous, vous en ferez une idée plus précise. Je vous dis à bientôt sur formationclavier.com.